Donc, je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans, euh, j'ai fait un bac scientifique euh, vers Perpignan dans le sud et euh, je suis venue m'installer à Toulouse pour faire euh, un IUT informatique. Alors euh, donc, je suis venue en, en IUT informatique parce qu'en fait à la base, après le bac, euh, j'ai essayé de faire une école d'ingé mais euh, je me suis vite rendu compte que c'était trop généraliste et il y avait trop de matières différentes et que je voulais vraiment me spécialiser et avoir des cours pratiques. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté rapidement. Et en fait, euh, après, je me suis réorientée et j'ai décidé de faire un, un IUT euh, en informatique euh, parce que c'était la matière qui me plaisait le plus quand j'étais en école d'ingé. Et euh, j'ai choisi ce DUT par cette IUT en particulier parce que euh, c'était pas loin de chez moi, c'était à Toulouse. Et euh, déjà, je m'étais déjà installée à Toulouse avant euh, pour l'école d'ingé, Donc du coup, c'était assez pratique. Alors euh, après l'IUT informatique, euh, j'aimerais bien faire euh, une, soit une licence pro donc euh, dans le web, euh, soit une école... Euh, dans, le, dans le web aussi, dans le développement en général, euh, qui se fait avec trois ans de plus du coup. Et euh, les deux ce serait en alternance, voilà, pour vraiment m'insérer euh, directement dans la vie professionnelle. Et euh, après, le but ce serait à l'avenir euh, de travailler dans le web, donc euh, dans le développement web et euh, si possible en tant que travailleur indépendant et euh, sur, sur, surtout que j'ai choisi le web en fait parce que euh, pendant mon, mon IUT j'ai fait tellement de matières différentes et j'ai découvert tous les domaines de l'informatique et du coup j'ai pu vraiment euh, découvrir ce qui, ce qui m'intéressait et je me suis dit euh, quand j'ai fait du web je me suis dit ah bah c'est ça en fait. <rire>